bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de euh, la série de unity à godot engine alors on en était resté là on avait créé donc ici quelques ennemis on va encore en créer un donc on peut voir ici qu'on avait créé un slime qu'on pouvait tout simplement euh, détruire en sautant dessus et on se faisait toucher voilà et on avait ici ce deuxième ennemi en fait enfin qui est plutôt des spikes qui euh, nous permet ici tout simplement, euh, bah d'être de, euh, de, touché au cas où on, on un ennemi supplémentaire, quoi tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un nouvel ennemi, un dernier, alors ça nous permettra de voir un mécanisme, mais on va travailler ici avec un rigid body et la force plutôt, et euh, bah, ça nous permettra d'avoir un deuxième ennemi, et après on va passer à autre chose, parce que évidemment, euh, pour un bon platformer, il faut des ennemis, mais ici, euh, bah, on en aura déjà créé quelques-uns, et il euh, y a encore pas mal de, de choses à voir, donc je vous laisserai euh, gérer ça. Alors, j'ai décidé ici d'aller dans mes sprites et on va aller chercher un nouvel ennemi dans les Kenny A7 ennemi. Et vous en avez ici beaucoup, comme vous pouvez le voir. Donc, il y en a plein que vous pouvez mettre en scène. Et moi, j'ai décidé de mettre en scène ici cette frog, cette, euh, cette grenouille. Alors, comment va-t-on faire ça Alors, on va euh, déjà créer euh, un nouvel ici, un nouveau nœud qui va être de type ce coup-ci Rigid Body. Rigid Body 2D. On ne l'avait pas encore utilisé. Ça nous permettra de l'utiliser. Alors ce Rigid Body 2D, il attend ici une shape, une collision shape. Mais ce que je vais faire avant, je vais ajouter un nœud euh, qui va être un Animated Sprite, tout simplement parce que euh, ici, je vais déjà créer ici mes frames, donc nouveau Sprite Frame. Je clique et euh, la, la default, alors je vais l'appeler plutôt IDLE, IDLE, et je vais glisser ici ma première frog. Donc on peut voir ici que j'ai ça. Je vais créer une deuxième animation et euh, bah, ça va être tout simplement Jump quand elle va sauter quand elle va sauter c'est frog move voilà on peut voir qu'on a ici nos deux animations et on peut voir notre frog qui est ici en haut à droite mmh. donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter aussi une collision shape mais avant toute chose on va le déplacer on va le mettre en scène tout de suite on va cliquer ici pour rendre la sélection euh, des enfants impossible voilà donc ce qui fait que maintenant je peux le déplacer en toute sécurité alors ce que je vais faire aussi c'est qu'au niveau de l'animated spray je vais prendre plutôt la première animation pour démarrer voilà l'idle. Et euh, bah, on va travailler là-dessus. Alors, pour que ça fonctionne maintenant, il faut qu'il y ait de la collision. Alors, ce que je vais faire pour qu'il y ait de la collision, parce que là, bah, j'ai un rigid body, évidemment, de toute façon, je suis en défaut. Je n'ai pas de collision shape, mais on peut voir qu'il n'y a pas de collision. Donc, ça, c'est assez sensible à, avec Unity. Donc, on va ajouter tout simplement, enfin, euh, c'est assez similaire, pardon, donc un collision shape 2D. On va choisir ici euh, un rectangle shape et on va venir l'adapter dans un premier temps. Voilà au niveau ici de notre objet. Alors, alors ça ne doit pas être super fin mais en tout cas une fois que c'est fait en théorie il y a bien de la collision comme on peut le voir et c'est parfait. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a bien ici notre, euh, notre on va la mettre ici, notre, euh, notre frog. Et ce qu'on voudrait, euh, bah, c'est qu'elle saute, qu'elle saute à un intervalle régulier. Et pour ça, on va utiliser un composant qui s'appelle le timer. Alors c'est pas un composant, c'est un nœud. Encore une fois, vous voyez que je fais l'amalgame avec Unity, vous aurez compris que c'est à peu près la même chose. Donc on va ajouter un nœud enfant ici qui va être un timer. Donc ce timer. Euh, en fait, on va y revenir dans deux secondes. Ce qu'on va faire d'abord, c'est créer notre script au niveau ici du RigidBody2D. Mais comme on veut bien faire les choses, on va double-cliquer et on va appeler ici ce nœud Frog. On va aller tout en bas au niveau du script et on va créer un nouveau script C qu'on va nommer Frog qui va, être, qui va hériter du RigidBody2D et on va créer. Donc évidemment, ici, vous connaissez déjà, on va avoir besoin. Euh, donc on va supprimer ça et euh, on va supprimer le commentaire qui est là aussi. Et on va euh, ici bah, tout simplement décommenter ça. Voilà, je pense que ce sera bien. Donc, c'était RLKU. Et on va ici bah, commencer à coder euh, tout ça. Donc la première chose qu'on aura besoin de faire c'est de récupérer, je vais agrandir un petit peu, enfin non ici je ne peux pas, ouais donc je vais le laisser comme ça, euh, bien que affichage, alors je ne sais plus comment c'est sous Visual Studio Code, c'était plus, voilà. Donc on va le mettre un peu plus grand. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer ici euh, une variable, nos variables. Donc on aura besoin de la position euh, de notre frog. Donc on va créer un vecteur 2 qui va s'appeler pause frog. Voilà. Et euh, on va créer aussi une, une variable qui va être de type euh, animated euh, animated sprite voilà qui va s'appeler anim. Voilà. Et au ready, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va définir tout ça. En fait, on va déjà définir anim. On va dire que c'est égal à quoi bah, Get node, tout simplement. Donc on va aller chercher le nœud euh, enfant qui s'appelle ici, qui est de type animated sprite et euh, ça tombe bien on va devoir indiquer son nom et comme son nom bah c'est animated sprite aussi donc il n'y a pas de souci ensuite pour post frog bah, on va tout simplement le définir en disant au start que c'est en fait la position voilà dans unity on met transform.position ici c'est position directement donc ça c'est bon alors maintenant qu'on a créé ça, on veut pouvoir faire sauter ici euh, notre frog. Alors pour ça on va utiliser le fameux timer ici, le no timer. Vous pouvez voir qu'il y a quelques propriétés intéressantes. Alors on a le process mode qui est idle ou physique. Donc là on va laisser en idle en fait, on ne va pas euh, faire un process mode avec la physique. Le wait time c'est le temps en fait dans lequel va être appelé cette ti ce timer. Donc par exemple si je le laisse à 1 et on va, toutes les secondes on aura un appel à ce timer. Vous allez voir comment. One shot c'est au cas où vous voulez le faire aller qu'une fois et auto start moi je vais le cocher. Vous pouvez même ici ajouter un script à ce, à ce timer, mais moi ici c'est pas le cas. Je vais euh, simplement en fait utiliser maintenant euh, un signal. Le signal ici qui va être timer timeout. Vous pouvez voir que je vais dans les signaux et là je vais pouvoir le connecter à mon script de frog en fait tout simplement. Donc pour ça, je vais aller ici au niveau de frog, je vais le connecter à lui. Par contre, ici rappelez-vous, alors on va tout simplement ici euh, modifier ça pour rester dans les conventions un petit peu je dirais. Euh, euh, je dirais, euh, c'# sharp. Voilà, on va copier et on va connecter maintenant sous le nom onTimerTimeout à notre script frog. Donc c'est parti, on connecte. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer une méthode. Alors elle ne doit pas forcément être publique, il me semble. Voilà, timeout. Et ici, je vais faire par exemple un gd.print euh, pour écrire dans la console. Et on va marquer ici, je, je saute. Voilà, trois petits points. Comme ça, on va pouvoir observer... Que si je n'ai pas commis d'erreur au lancement du jeu on devrait voir dans la console tous les secondes je saute vous pouvez voir que j'ai je saute je saute je saute donc il y a bien un appel qui est fait grâce ici au timer comme vous pouvez le voir c'est super intéressant alors maintenant on reste à savoir comment on va la faire sauter alors on a utilisé justement un RigidBody et ce RigidBody va nous permettre en fait de créer un code pour appliquer une force comme on le ferait dans Unity euh, à notre objet. Donc au lieu de faire ici euh, je saute, on va tout simplement euh, faire ici un Apply euh, Impulse, donc c'est pour appliquer une force. Alors vous avez aussi le fameux Add Force, comme sur Unity, comme vous pouvez le voir. Mais on va utiliser plutôt ici Apply Impulse qui va impulser tout ça correctement et ça va être un peu mieux. Ça demande deux arguments, donc l'offset et le, la force. Donc l'offset, ça va être vecteur 2.up, ça veut dire que moi je vais aller vers le haut. Et ensuite, je dois, alors là dans Unity, on, on, mettrait, on multiplierait, ben, on va le faire pareil ici. En fait, pour la direction, ça va être un vecteur aussi. Donc je vais reprendre le vecteur up, mais ici je vais multiplier ça par une valeur comme par exemple 500. Voilà, on va tester avec ça. Donc si maintenant on relance la même scène, on devrait voir que notre frog voilà, saute bien. Mais le problème, vous pouvez voir que, étant donné que je le fais tous les secondes ici, bah, c'est un peu euh, trop rapide au niveau du timer. Donc ce que je vais faire, je vais le modifier ici. Je vais le passer à 2.5 pour voir si on voit déjà un peu mieux. Est-ce qu'elle a le temps de redescendre, par exemple Donc là, hop, ça monte, mais ce n'est pas encore ça. Alors ce qu'il faudrait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les paramètres ici du rigid rigidbody et on va modifier sa masse, par exemple, ici on va la passer à, allez, on va dire à 5, vous pouvez voir que le poids modifie aussi, donc je suis à 5,72 à peu près, et on va ajuster nos réglages. Donc là on devrait voir qu'elle saute beaucoup moins haut en théorie, voilà, elle saute beaucoup moins haut, beaucoup moins haut. Donc ce qu'on va faire c'est modifier ici notre valeur, et on va mettre par exemple quelque chose de beaucoup plus important, 4000, et on reteste pour voir si ça fonctionne. Le fait d'augmenter sa masse va nous permettre d'avoir un saut qui va être moins lent, Voilà, Alors, on peut voir que c'est encore beaucoup de trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier encore la masse, on va l'augmenter, est par exemple à 25. on va, peu importe, on va tester. Là, c'est encore beaucoup C'est euh, pas assez, donc j'étais euh, je suis pas, oh, On va mettre 14, allez. J'étais à 5, il me semble. C'est déjà mieux, mais voyez, ça redescend pas et c'est beaucoup trop lent. Alors, on va modifier aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas modifier la masse, vous voyez, c'était une solution, on va plutôt modifier la Gravity Scale. Là, on va la passer par exemple à 5. Allez, testons. Gravity Scale, ça euh, modifie la gravité un peu comme dans Unity. Donc là, ouf, on peut voir que ça saute beaucoup plus haut. Donc on va devoir remonter la masse, il me semble aussi, à moins qu'on baisse, alors qu'on la baisse considérablement, 2,5 par exemple. On verra bien, ce sont des réglages encore beaucoup de trop euh, alors ce que je peux faire aussi c'est peut-être mettre moins ici hein. on va mettre par exemple 1000 mais je crois que je vais encore être beaucoup de trop on va tester quand même on verra bien alors c'est déjà mieux mais ici on va encore remonter la gravity scale à 5 ça aurait été un peu plus dur de monter si je vous dis pas de bêtises ouais on le voit donc c'est ça alors on va remonter encore on va mettre 14 par exemple on va y arriver par le trouver en fonction il faut vraiment ajuster voilà, là ça me semble pas mal, on a un saut qui est assez important, et euh, voilà, c'est assez intéressant. Donc ça c'est bien, on a réussi tout simplement à euh, créer maintenant le saut. Qu'est-ce qui se passe aussi Vous voyez que, bah boum, là il y a deux problèmes. Le premier c'est que je peux la bouger sur X, et en plus il y a de la rotation sur Y. Ça c'est plutôt embêtant, on ne veut pas ça. Alors dans, Rigid... dans, dans Unity on aurait tendance à utiliser les contraintes, j'en ai pas trouvé. Alors on va faire ça par le code tout simplement, alors s'il y a une solution n'hésitez pas à le mettre en, en commentaire. Et c'est aussi pour ça que j'utilise ici mon post frog que je, dé... que je récupère au démarrage. Et là, au lieu d'utiliser euh, le process, on va utiliser le physics process. Alors pourquoi Tout simplement parce que par exemple pour x, pour pas qu'il y ait de problème, je vais prendre position, je vais définir la position à un nouveau new vector2 et je vais dire que c'est tout simplement post frog .x, la position sur x de démarrage virgule position point y pour pas qu'il Change sa position par Y. Regardez si j'utilise ça dans le Delta Process, qu'est-ce qui va se passer Alors je pense que ça ne va pas fonctionner. On va tester. Alors, on peut voir que si ça fonctionne, ça fonctionne, mais je vais préférer quand même le faire dans ici, c'est sur la physique, donc je vais quand même le passer ici dans le Physics. Alors à vous de voir, mais euh, je préfère le passer là. Donc Physics Process, voilà comment ça va fonctionner. Alors, on a pu voir que maintenant, le problème ici euh, de déplacement sur l'axe X est réglé. On peut le voir ici, hop, vous voyez, quoi que non, vous voyez, euh, si, si, ça ne bouge, ça bouge plus, mais euh, voilà, alors là, on peut voir que le problème, en fait, c'est aussi qu'il y, euh, qu y a tout simplement ici une, une rotation qui ne fonctionne pas. Alors, on va remodifier ça. Alors, la rotation, c'est assez simple, en fait, regardez, dans euh, le frog, si vous regardez, vous avez au niveau ici... Euh il me semble de alors c'est pas l'angular velocity, c'est c'est c'est c'est on va le retrouver dans le transform voilà, vous avez ici la rotation in degrés. On va voir que c'est à peu près c'est ça qui nous pose problème en fait, c'est la rotation. Alors ce qu'on va faire, on va la bloquer à 0 degré. Pour ça, on va toujours aller dans le physics delta et on va dire ici que rotation degree égale 0. Alors, je pense que je me suis trompé, c'est pas get, c'est rotation degree. Voilà. Et ici, on met 0. Ce qui fait que maintenant, normalement, on devrait plus avoir de problème de rotation et euh, notre frog devrait rester bloqué bien sur X. Vous voyez que là, je... voilà. Alors, le seul problème, c'est que vous pouvez voir qu'elle ressaute. Tac. Et en fait, pourquoi ça euh, Parce qu'en fait. Ici, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de redescendre. Alors, ce qu'on va faire au niveau du timer, on va euh, en mettre un petit peu plus. On va mettre 3, par exemple. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici, on va de nouveau faire un GD print Et on va mettre ici euh, timer. Voilà, timer. Donc, si on essaye ça, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a peut-être un impact avec ça. Alors, on va, on va tester, on verra bien. Donc ici, j'ai bien mon timer qui se lance. Voilà, là, ça redescend bien. Si je... Hop En fait, elle revient toujours à la position ici de départ. Euh, et ça, ça doit être dû à mon vecteur ici, position Y, il me semble. Bon, ça, c'est pas très gênant. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, on va tout simplement dire qu'ici, il doit y avoir l'impulsion uniquement si, en fait, euh, la position Y est plus grande ou égale à la position de départ Y. En fait, on va faire un simple if, ici on va faire un if, et on va dire position, euh, donc la position Y actuelle, alors pardon, je me suis trompé, position.Y est plus grande ou égale à frog point y. À ce moment-là, on va faire un imply impulse. Donc, comme ça, on ne fait que ça euh, si vraiment on n'est plus dans les airs. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, on devrait plus avoir ce problème-là. Donc, là, on peut voir que ça fonctionne toujours bien. Je me mets là. Voilà. Alors, là, on peut voir qu'elle est passée en dessous. Bon, peu importe, c'est pas très grave, ça s'arrivera plus à suite. Alors, là on a un petit problème je pense de collision alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ici alors c'est le fait que j'ai sauté dessus hein, mais ça on va le régler euh, après euh, par contre au niveau de la, la collision detection il me semble que j'ai vu quelque chose euh, collision detection intégration euh, continue elle est en disable on va le mettre ici Voilà, on va le mettre en... on va tester en cache shape. on verra bien ce que ça donne est ce que ça change quelque chose ou pas peut-être pas hein. donc ici on saute au dessus en fait voyez comme c'est un rigid body ah, ça se comporte pas tout à fait de la même manière qu'avec Unity. Bon, euh, ici, ce qu'on va faire maintenant, alors ce qu'on va le faire, on va la mettre un petit peu plus haut déjà. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des petits problèmes de détection de collision. Est-ce que ça change quelque chose Non. Et là, ça ne saute pas. Alors, oui en fait c'est dû à mon code donc ce qu'on va faire on va la repositionner là on va ici enlever ici ça et on va le mettre en disable de nouveau alors maintenant ce qu'on voudrait on va continuer parce que là euh, c'est bien beau mais ce qu'on voudrait c'est que notre frog en fait quand on... et le problème il est là alors, là vous voyez que je passe à travers en fait c'est tout simplement dû au fait que je suis en dessous au des débarrage en fait je suis un peu trop près ici au niveau de la collision voilà donc, on va le mettre juste au dessus et je pense que c'est ça le souci voilà. Alors ce qu'on voudrait maintenant, déjà pour ait ce problème-là, c'est quand il y a une collision, bah, on ait quelque chose qui se passe. Donc ça, il faudra le gérer. Et de la même manière que quand on arrive ici au-dessus, plutôt que de, de l'enfoncer dessus, tac, il faut qu'on qu gère ça. Donc on va gérer ça. Mais avant toute chose, on voudrait aussi l'animer. Donc on va l'animer dès le départ, parce que bah, ce sera un peu plus simple. Donc en fait ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on a nos deux, euh, nos deux animations, idle et jump. Donc on va tout simplement faire if position, donc si la position actuelle point .y est plus grande que la position postfrog.y, c'est celle de démarrage. Donc si la position actuelle est plus haute, donc si, euh, si je suis plus grand, donc si je suis euh, en dessous, attention parce qu'ici c'est en négatif, alors je joue idle. Donc je vais faire ici anime.play et je vais aller chercher mon animation qui s'appelait idle en minuscule. Et sinon, tout simplement, je vais dire anime.play. .play et ici on va aller play jump donc ça c'est fait hop on teste et on regarde si ça fonctionne donc là en théorie on devrait avoir si je me suis pas trompé une animation quand elle saute elle change de sprite voilà et quand elle revient au sol et c'est parfait donc ça ça fonctionne maintenant reste à nous voir la collision alors la collision comme je vous l'ai dit ici je veux pas qu'on puisse détruire cette cette ce, cette, cette frog en fait, je veux, parce que bah, l'idée ce sera justement de devoir passer en dessous, voilà, de l'utiliser un peu comme ce piège, alors je pourrais la faire détruire en sautant dessus, mais je trouve que ce serait assez facile, donc ce serait plutôt embêtant. Donc ce qu'on va faire, on va juste gérer ça, et euh, bah, pour ça on va avoir besoin en fait d'une collision de nouveau. Donc pour ça on va utiliser alors, un nœud enfant, et on va utiliser une area 2D. Donc cette area 2D, elle a besoin de nouveau ici, d'un enfant qui va être une collision shape. Donc on va faire ici une collision shape 2D. On va venir lui mettre ici euh, donc un rectangle de nouveau, et on va venir ici, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de la faire déborder un petit peu, voilà. Histoire que ici, parce que je ne pense pas que celle-ci, on va tester, mais est-ce qu'il y a de la collision aussi vous voyez que là, en fait, celle-ci sert de détection, il n'y a pas de collision en fait, il n'y a pas de collision parce que vous voyez que je l'ai mis beaucoup plus bas. Donc on va juste la faire déplacer un petit peu, histoire qu'il y ait de la collision quand on touche notre bleu Donc on peut réduire l'autre, c'est pas très gênant. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va se servir de nouveau des signaux, on a vu que c'était assez intéressant, donc avec la 2 d et on va dire quand un body on the red. Donc on va faire un double clic, et on va maintenant le connecter à notre frog de nouveau. Et comme on a l'habitude, on va mettre on euh, area2d body enterred on, euh, ouais, on va mettre on euh, area2d frog voilà pour, pour bien le différencier et on va mettre ici on vous les nommez comme vous voulez encore une fois donc je copie je connecte je retourne dans mon script et là je crée la méthode voilà et ici n'oubliez pas comme c'est une area2d on va alors ici non, qu'est-ce qui va connecter Ça va être un kinématique 2D. Pourquoi Parce que c'est le player, donc on va l'appeler body. En fait, c'est le, le player qu'on qu va devoir tester, donc c'est un kinématique qui va rentrer dedans, donc on va utiliser ça. Et on va dire tout simplement, bah regardez, si vous voulez savoir comment ça marche, on va faire un gd.print euh, body.name. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir que si je rentre en collision avec... La frog, on peut voir que j'ai bien player qui s'appelle et j'ai bien ici, euh, d'ailleurs j'ai euh, time-map platform, vous voyez, j'ai euh, tout ce qui rentre en collision, player, time-map platform, voilà, tac, voilà. Donc ça fonctionne. Alors à noter aussi que, est-ce qu'on a une différence de comportement maintenant si on rentre dedans Ouais, vous voyez que ici, non, elle, re, elle revient toujours en dessous, mais elle revient bien où il faut. Bon, de toute façon ça ne se produira plus parce que maintenant ce qu'on va faire à la collision c'est qu'on va gérer ça au niveau du player. Donc maintenant qu'on sait ça, bah, qu'est-ce qu'on doit faire On va tout simplement faire un if, et on va dire body.name est égal à, et on sait c'est player nous, donc si on touche le player, si la frog touche le player, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire Alors attention, c'est un double égal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement maintenant... Euh, devoir modifier en fait, euh, on va faire dans notre player ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que ici, regardez, si j'édite mon script de player, la, la précédente sur le précédent objet, on avait fait ici, on avait lié directement au player, et on avait fait ici tout simplement ça, velocity euh, moyen. -ring. Le problème, c'est qu'on doit récupérer ça. Alors, même si elles sont publiques ici, on peut voir qu'elles sont publiques. Donc, il y a pas la velocity est publique. Par contre, le elf, il a un getter qui est public. Donc, c'est parfait. Donc, on aura juste à appeler ça dans notre script de frog. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben Là, on va devoir récupérer, en fait, un peu comme on le ferait dans Unity, le, euh, le script. Donc, on va euh, aller chercher le script qui va être de type player. On va l'appeler p. Et on va dire qu'il est égal à get getNode. Euh, et qu'est-ce que ça va être En fait, là, on va aller chercher au niveau du route. Donc, on va aller euh, taper route. Ici, on va aller taper node. Euh, alors, il me semble que c'est ici euh, node property. Vous pouvez voir ici node pro pro prototype. Donc, je vais le copier et le coller. Voilà. Node prototype. Et ensuite, ça va être tout simplement euh, plus body name. Alors, on pourrait mettre player, hein, parce qu'ici, c'est fixe. Mais euh, ici, on va mettre body.name. Et euh, bah, tout simplement, maintenant qu'on a ça, on va dire as player. On va faire un genre de cast. Voilà, on va lui dire que c'est un player. voilà Ce qui fait que maintenant, j'ai accès à p.f, comme vous pouvez le voir. Et je peux, par exemple, mettre moins égal 10 de nouveau. Je mets la valeur que je veux. Et j'ai aussi accès à p.velocity, voilà. Et on va faire point .y, et on va dire qu'il est, euh, est égal à moins, on va dire, égal moins 1000, voilà. Alors, on va déjà tester ça pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est parti. Si maintenant, je saute dessus, on peut voir que je saute bien et je perds un point. Si je vais en dessous, on peut voir que ça fonctionne aussi. Alors, par contre, ce qu'on voudrait faire, moi je trouve, ce serait que, bien que là ça fonctionne, comme vous pouvez le voir, j'en perds qu'un. Mais par sûreté, je voudrais en fait que la, la grenouille, en fait, quand elle me saute dessus, elle ressaute directement. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement ici refaire un apply de la force, en fait, ici, automatiquement. Je veux dire que s'il y a collision avec le player faire ici un apply de nouveau de la force donc si on teste ça on devrait voir que maintenant je perds une vie enfin je perds une pourcentage de vie donc on le laisse sauter et vous voyez elle saute alors hein, j'ai pas l'impression qu'elle saute beaucoup plus haut voilà on va tester on va modifier la valeur on va mettre par exemple ici 3000 pour être sûr que ça fonctionne j'ai pas l'impression en fait testons ça hop voilà, on peut voir que ça marche. Donc j'ai bien une impulsion supplémentaire. Si je vais laisser 1000, c'était pas mal. Ce qui fait que maintenant, on a carrément ici euh, une frog qui est utilisable. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite faire un clic droit et on va euh, sauvegarder la branche comme scène. Voilà, et on va l'appeler ici frog. Comme ça, on peut maintenant positionner des frogs où on veut. Donc je pourrais, par exemple, ici, aller chercher euh, dans ma hiérarchie ici, hein, euh, dans le race, donc je vais avoir ici ma scène frog, voilà, et euh, alors si je la positionne ici, alors qu'est-ce qui se passe euh, Ma frog elle est où Oups là, euh, attendez, euh, je vais supprimer, alors je vais tout supprimer, ce sera plus simple. On va mettre la frog ici, et elle est où Alors je la vois pas, alors il doit y avoir un petit problème, on va on, déjà on va ouvrir la scène euh, en faisant ça, voilà. Bon, donc elle voyez qu'elle n'est pas à 0,0, donc euh, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici dans l'inspecteur. Au niveau de la frog et on va aller au niveau de son transforme ici si on va passer 0 et 0 voilà pour qu'elle soit bien centrée on va faire un ctrl s on revient ici on referme maintenant enregistrer sauvegarder euh, enregistrer fermé évidemment euh, frog on va le supprimer et on va le recharger pour que ce soit un peu plus simple on peut voir que maintenant elle est bien là elle est bien alignée donc je peux mettre par exemple une frog ici et pourquoi pas une là voilà et on peut en mettre un peu partout, on va tester ça en live. Alors on va voir s'il y a des ajustements à faire, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc au niveau du saut, ça prend un petit temps au démarrage, mais on peut voir que ça fonctionne. Ici aussi. Tac, voilà, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On a nos frogs, ce qui nous permet maintenant d'avoir un ennemi supplémentaire, comme on peut le voir. Alors là, elles sont synchronisées, mais vous pouvez aussi changer les valeurs de saut. Par exemple, ici ensuite. On aurait pu euh, mettre euh, on pourrait tout simplement euh, dans le script de frog euh, ici par exemple faire un export export et euh, ici on aurait pu mettre un float euh, intervalle voilà on va dire qui est égal à 2.5 float et euh, en fait ce qu'on pourrait faire au ready c'est aller chercher en fait euh, ici on pourrait faire par exemple get node euh, on va aller chercher le timer. Le nom, bah, c'est timer, il me semble. Et ici, on aurait accès euh, à la variable qui. Euh, alors, je pense que c'est timeout. Euh, timeout. Alors on va revenir dessus parce que je ne sais plus du tout. On va ouvrir le frog. Voilà. Euh, timer. Et c'est wait time. Euh, ouais, c'est ça. Donc, wait time. Et on va dire qu'il est égal à intervalle, par exemple. Voilà. Si on fait ça, on aura maintenant, si on enregistre, on retourne dans notre scène. On devrait pouvoir avoir, voir apparaître, alors si je ne vous dis pas de bêtises, je ne le vois pas ici. Alors je me demande, j'ai déjà eu des petits problèmes de mise à jour. Euh, intervalle, on ne le voit pas. Alors C'est bien en export, on va tester ça. Euh, export float intervalle, j'ai bien enregistré. Donc pourquoi ça n'apparaît pas alors là, je vous avoue, je ne sais pas, peut-être un petit problème de mise à jour. Euh, je vais remettre une frog dans la scène pour voir. Frog. Oh, oh, je ne vois pas l'intervalle qui apparaît. Alors ça, c'est étonnant. Ah voilà. Alors voilà, j'ai simplement euh, rouvert ma scène et euh, lancé la compilation. Alors, il me semble qu'il, je crois que c'est la compilation qu'il faut lancer pour que ça fonctionne. Mais là, on peut voir qu'on a maintenant des frogs qui nous permettent ici, bah si je la pose ici, vous voyez que je peux modifier ici l'intervalle de ça. Alors, je vais la ressortir parce que je les ai mis en tant qu'enfant lors de la sélection, voilà. Voilà. Mais euh, sur celle-ci, vous voyez que j'ai un intervalle de 2,5, et sur celle-ci, je peux mettre un intervalle par exemple de 2, ce qui va décaler un petit peu leur saut et euh, bah, ça ne posera pas de problème. Regardez, hop, alors là, je me suis fait avoir, mais ici, si on voit ça, alors là, on peut voir, pouf, la, la, la, elle a réussi à tuer, euh, mais on peut voir qu'ils ne saute pas en même temps. En fait, le slime, a, il faut faire attention à ça aussi, de ne pas les placer sur la route d'un slime, mais on peut voir qu'ici, ça fonctionne, elle ne, euh, en fait, elle ne saute pas en même temps, euh, l'intervalle est modifié. Donc voilà, euh, qui vient clore, je dirais, un petit peu euh, cette session et qui vient clore bah, tout ce qui est ennemi, on a vu comment on pouvait opérer. On va pour le moment s'arrêter sur les ennemis, on va attaquer autre chose lors de la prochaine session, on a pas mal encore de choses à voir, mais on peut voir que c'est assez simple à utiliser. Alors bon, on peut imaginer plein de choses, on peut plein de pièges. Vous avez dedans, et je le ferai peut-être aussi plus tard, mais pas pour le moment, des ennemis comme des, des guêpes, des, des abeilles. Bon, ça peut être sympa à mettre en place, des petits pièges comme ça qui viendront euh, rendre votre niveau un peu plus difficile.